Bonjour à tous, nous sommes le 3 avril 2021. J'aimerais aujourd'hui regarder avec vous, euh, un, bon, ça se trouve, être un tableau là, qui nous montre euh, euh, l'inflation qui commence à avoir des ravages un peu partout euh, sur euh, les différents items de base. On va parler du bois d'oeuvre, du cuivre, du zinc, euh, de l'or et de l'argent. On n'a pas encore eu beaucoup beaucoup d'inflation, même si on peut euh, voir qu'il y a quand même une hausse euh, si on compare... Euh, euh, ce qui s'est produit en 2020, euh, on a eu une hausse quand même assez marquée de l'or, même si on est en consolidation depuis euh, à août de, fin à août 2020, euh, et l'argent aussi, euh, on a eu quand même euh, beaucoup de bonnes montées, et on va voir sur le long terme où est-ce qu'on pourrait aller avec euh, les différents items, euh, ben, on va parler des matières premières, mais euh, aussi de l'or et de l'argent. Et on est peut-être à la veille d'un rebond. Ça fait longtemps que je le dis, il n'y a pas encore de confirmation, mais on va aller voir ça sur le graphique. Peut-être que là, ça pourrait être la bonne fois, mais euh, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Je ne fais que qu'observer. Donc, on va regarder ça. On va commencer par regarder justement ce, ce fameux euh, tableau-là euh, qui se trouve à nous montrer un, un peu... Euh, euh, le retour euh, des commodités là en pourcentage là comment qu'on a eu de de, de gains, donc c'est l'inflation, on va dire de gain c'est-à-dire le prix a monté d'une manière assez significative et comme je vous, a, je vous ai parlé souvent, c'est sur le bois d'oeuvre et là, au niveau du bois d'oeuvre, on a quand même un problème qui est très, très important parce qu'on a beaucoup d'argent euh, dans le système, l'immobilier, beaucoup de construction, euh, c'est dû au fait, comme vous le savez, je vous en avais parlé, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires de maisons, de grandes villes, un peu par, de phénomène. le phénomène est un peu... Euh, partout la, le même, là... Euh euh, ben, on parle de New York surtout, on parle de Los Angeles, euh, ici on parle de Montréal, il y a d'autres grandes villes où on déserte les grandes villes parce que dans le fond, euh, il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'avec euh, tout ce qu'on a vécu au niveau de la crise du coronavirus, ben, on a la possibilité de travailler à distance donc on a la possibilité quand même d'avoir de, euh, des services dans des petites villes et on n'a pas la, la, le problème du trafic, donc plusieurs kits euh, euh, ont quitté et continuent à quitter les grandes villes. Donc, on a beaucoup, beaucoup de construction un peu partout euh, euh, dans les plus petites villes. Euh, c'est Le phénomène est, est vraiment fort euh, aux États-Unis. Ici, c'est très, très fort aussi euh, à Trois-Rivières, euh, la région la Mauricie, là, euh, parce qu'on va dire, euh, oui, Trois-Rivières, aussi. Mais euh, le phénomène euh, se produit un peu partout sur la planète et euh, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des, euh, des, bah, des pénuries. Euh, pénuries, euh, peut-être euh, certaines sont Créé, peu importe, on a des pénuries et le bois d'oeuvre, ce n'est pas nécessairement créé. Je pense que c'est une demande excessive et je discutais avec quelqu'un qui travaille dans le domaine. Il me disait que beaucoup de scieries gardent en inventaire le, le, le bois d'oeuvre dû au fait qu'il qu est très, très, très dispendieux. Donc, font en sorte de paralyser un peu la chaîne. C'est ce qui m'a été dit là font en sorte de paralyser la chaîne pour justement maintenir les prix euh, élevés, parce que dans le fond, euh, le, ben, le 2 par 4 a doublé littéralement. Euh, Peut-être on va avoir un peu une petite accalmie, mais euh, la raison pour laquelle ça double, ben, il y a c'est la demande qui est très, très forte, comme je vous ai expliqué à cause des, des petites maisons, des, des maisons un peu partout, mais des petites maisons aussi, euh, qui se bâtissent un peu partout euh, dans, dans les petites villes, comparées aux grandes villes. Euh, donc, euh, c'est une raison pour laquelle ça monte. On a eu aussi la, la gasoline parce que, dans le fond, euh, le, le pétrole est tellement descendu bas, là, en mars, avril, mai dernier, on est allé même dans le négatif. Euh, là, on s'est retrouvé avec un rebond assez significatif. On est à 60 US du baril. Euh, au niveau du fer, c'est la même chose, du cuivre, du silver. Euh, si on regarde à long terme, c'est ça qu'on va aller voir on a eu une montée très très très importante même si on est en consolidation en ce moment et on a toutes le, les, les autres métaux euh, cobalt, on a aussi les, euh, euh, la, la, la nourriture là, le, le, le blé le gaz naturel ben, le coton, le zinc on a des montées qui sont moins importantes le parce qu'on avait déjà connu une très très forte hausse et là on n'a pas une longue longue hausse dû au fait qu'on a eu une correction ben, une consolidation, correction assez importante mais on va aller voir tout ça, et euh, on va regarder ça sur des graphiques. Donc, euh, je vais passer, excusez, on va aller voir ça immédiatement sur euh, des graphiques, et euh, ça, ça se trouve être le graphique de l'or, et je ne vous dis pas qu'on est encore en rebond, mais on pourrait connaître un rebond, ça se trouve être le graphique euh, euh, hebdomadaire. Ici, euh, ce qu'on a connu les derniers jours, là, de la dernière semaine, c'est un pic ici qui est allé presque toucher au canal inférieur, euh, comme c'est là. Et euh, comme je vous ai dit, euh, au niveau de, du RSI, on n'a pas encore euh, de cassure. Donc, euh, on s'en va tout simplement euh, avec un, une tendance qui perdure euh, depuis euh, euh, le pic de... Euh, à où, ben euh, dans ces coins là euh, où on a eu une cassure vers le bas euh, et le dégringolade a, a commencé, on va dire qu'on appelle, on dit dégringolade, c'est consolidation, mais si on regarde sur le très, très long terme, sur un graphique mensuel, regardez ce qui est arrivé, tout simplement, on a eu une montée très, très spectaculaire à partir de cette fameuse cassure de 1300 à 1360 et la montée a été vraiment, vraiment forte de juin 2019 jusqu'à euh, septembre 2020. Donc, on a eu un an de montée euh, vraiment spectaculaire, euh, même si euh, plusieurs euh, euh, n'étaient pas euh, dans, le domaine de, ben, dans le domaine, dans les minières ou dans le métal lui-même. Euh, cette montée a été très, très importante et a contribué à faire en sorte que plusieurs ont profité euh, justement de la hausse de l'or pour euh, augmenter leur capital. Euh, donc, euh, mais depuis, euh, sur le long terme, on sait très, très bien, on le sait que l'or est toujours euh, dans un canal baissier et on n'a pas changé encore euh, de, de, de tendance, mais euh, euh, plusieurs en tout cas, on, plusieurs voient peut-être qu'on pourrait avoir un changement de tendance du fait qu'on a ici deux petits indicateurs, ça se trouve être un petit W qui s'est formé. C'est pas encore confirmé, on peut rien dire mais on pourrait quand connaître justement une montée et comme je vous dis, je vous ai dit dans une des dernières vidéos, il faut absolument que le canal soit cassé à la hausse au niveau de l'argent, ben c'est la même chose. On a eu c'est sûr qu'on a eu ici une descente très très spectaculaire cette semaine et ensuite une remontée. Euh, Est-ce qu'on est à la veille d'un changement de direction? Encore, les indicateurs sur euh, euh, le ben, hebdomadaire euh, nous disent qu'il n'y a pas de réel problème à ce qui s'est passé dans cette correction-là. Là, on a du va-et-vient, mais on n'a pas encore de changement de tendance. Et il faut dire que sur l'argent surtout, si le changement de tendance arrivait, ça peut arriver très, très rapidement. Euh, sur l'or aussi. Donc, euh, Et euh, une des raisons qui pourrait euh, être encore le catalyseur de ça, c'est que, dans le fond, l'argent est abondant dans le système et on se trouve à avoir un, un dollar américain qui a connu une montée, euh, à, à, on va dire assez extraordinaire. Si on regarde sur le long terme, c'est une correction à la hausse. Euh, Ce n'est pas encore terminé. Ça, c'est dû aussi au rendement euh, des bons du Trésor en 10 ans. Euh, donc, on a eu euh, une hausse sur les rendements, euh, sur le, le, euh, les euh, bons eux-mêmes, on a eu une descente et les bons et les, euh, les bons du trésor et l'or euh, sont en corrélation directe en ce moment, mais cette corrélation-là pourrait disparaître. Donc, euh, euh, bon du trésor ans, euh, excusez, le rendement des bons du trésor 10 ans, euh, où on a tout le monde a paniqué à cause de cette montée-là et on continue à le faire parce que dans le fond, on se dit que l'économie est puissante en ce moment et c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système et l'argent continue à être pompé dans le système. Donc, euh, on craint, euh, ben, l'inflation, comme je vous ai parlé, euh, est là, est présente, mais on craint aussi que on va être obligé de monter les taux. Les gouvernements vont être obligés de monter les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Donc, euh, tout ça, ça m'incite à penser encore, même si je suis euh, redondant euh, dans mes propos, euh, euh, que l'or un jour va changer de direction. Euh, je aucune idée lorsque, lorsque ça arrivera, mais avec beaucoup, beaucoup d'argent dans le système et euh, le dollar américain qui en ce moment euh, connaît une correction euh, euh, à la hausse sur une euh, tendance baissière, on va voir le, le tableau sur une longue période, donc on est rendu ici, là, on a ce petit creux-là, là. donc euh, le petit rebond-là, mais sur le long, long terme, il y a absolument rien qui nous montre que le dollar américain pourrait arriver à, à ces sommets-là. Mais tout se peu, ce n'est pas moi qui décide. Je ne fait qu'observer. Observer, mais cependant, avec la quantité phénoménale d'argent injecté dans le système, euh, je vois pas où, où est-ce qu'on pourrait avoir justement cette montée très, très impressionnante-là. Et ça, c'est les masses monétaires on va regarder ça avec une ligne comme ça, euh, qui ont continué à monter, c'est normal, parce que l'injection, ça c'est la M1, surtout, on va dire, pour résumer, c'est un peu le, le compte en vente des individus, <rire> ça c'est la masse monétaire avec les, les, les, les obligations, tout ça, et la vélocité de la monnaie, elle, qui est encore en, en descente. on avait eu un petit rebond, mais ça continue à descendre, et les bons du trésor euh, semblent connaître un petit rebond qui n'a pas débuté encore, là, mais pourrait euh, débuter. Donc, euh, euh, c'est un peu le tableau. Et euh, cette semaine, on va encore euh, surveiller, c'est sûr, euh, euh, ce qui va arriver. Et surtout ici au Canada, euh, l'annonce la, la, euh, au niveau de salaire de base universelle. On dit l'annonce, ce pas l'annonce. Je pense que c'est au Parlement, on va encore en parler, le 9 avril. Et euh, le budget, c'est le 16, je crois... Donc, en tout cas, le, au niveau du Canada, il va y avoir des annonces. Euh, au niveau des États-Unis, Biden a donné son plan, le plan de, euh, qui va euh, euh, injecter euh, encore 2200 milliards euh, dans l'économie. Mais là, cette fois-ci, ce serait au niveau des infrastructures. Donc, euh, au niveau de l'emploi, comme je vous ai dit, euh, l'emploi commence à repartir, mais le tableau sur le long terme, regardez ça tranquillement, le tableau monnaie, obligations, travail, bon. On va aller voir le tableau sur le long terme, si je peux trouver. Euh... Non, j'ai pas mon graphique. Ah, c'est ici. C'est le ratio d'emploi. Euh, dans le fond, euh, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient perdu leur emploi. Euh, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi aussi de manière euh, permanente ici, là, euh, pendant la fameuse le début de la crise euh, du coronavirus, en mars dernier, mars, avril, mai, juin. Là, on a une reprise, mais si vous regardez le... le, le le taux d'emploi parmi la population, là, euh, on n'est pas du tout, du tout revenu euh, à, au même sommet. Et il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'emplois euh, au niveau de la population qui ont été perdus à tout jamais. Donc, euh, ça ne reviendra pas. Beaucoup de personnes ont décroché du système, qui sont rendus tout simplement, à, à, qui ne sont pas des chômeurs actifs, mais qui ont lâché le système. Donc, euh, on est en grand, grand changement au niveau du euh, de l'emploi. Et ça, ce que ça nous montre tout simplement, ce graphique-là, c'est que la montée qu'on qu connaît en ce moment, euh, ça se trouve être des ben, personnes, il y a plus d'emplois, de personnes qui reprennent des emplois, mais on a eu une perte très, très importante. On est passé de 61 à 57 de la population active. Donc, euh, si on regarde sur le long, long terme... Depuis 2008, 2007, de, de 2008, on avait eu une montée là. Euh Bon, dans le passé, là, euh, on avait beaucoup de personnes qui étaient actives en emploi, mais plus le temps avance, c'est arrivé, le, le, le clash est arrivé euh, dans les années 2000, euh, moins, que des personnes, euh, moins les personnes euh, euh, ont des emplois, euh, euh, peuvent vivre euh, avec différentes aides sociales ou peuvent s'organiser eux-mêmes. Ça, c'est aux États-Unis. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de personnes n'ont plus d'emploi, ont décroché du système et on a, on a constaté ça à partir de 2000. Et c'est là qu'avec avec les injections d'argent massives dans des systèmes. Bon, on a perdu des, des, euh, la participation à l'emploi. Il euh, y a des personnes qui, qui travaillent, oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent plus, qui eux qui sont euh, aidés socialement euh, via divers mécanismes euh, des gouvernements. Et c'est la même chose qui est arrivé en 2007-2009, un taux de participation vraiment moins moins important. Et euh, 61 Et là, on va tomber, euh, on est tombé, c'est sûr, avec le, le, le, ce qui est arrivé au coronavirus la crise du coronavirus. Et là, on remonte, mais euh, on va certainement continuer à, à descendre. Et euh, l'avenir nous dit tout simplement, ben, on a juste à, à regarder. Euh, ce qui se passe. Donc, euh, euh, au niveau des, des, des injections massives euh, de l'argent qui s'en vient encore euh, via les gouvernements, ben ça, ça se trouve être justement le taux de chômage mais euh, américain. Mais c'est un peu partout euh, la même chose. Euh, donc, euh, lorsqu'on parle du taux de chômage, on parle de 6 aux États-Unis. On veut refaire descendre ça dans les coins de 4 Mais si on regarde euh, le taux de personnes qui travaillent, ben, c'est en diminution. Donc, quand on parle du taux de chômage, on parle du taux de chômage, euh, non pas de la population qui devrait travailler, mais de ceux qui sont des, des euh, dans le cycle de l'emploi, chômeurs ou emploi. Donc, euh, en, en, en réalité, il y a beaucoup moins de personnes euh, qui travaillent aux États-Unis et euh, la tendance est lourde pour continuer à à se poursuivre. Donc, euh, non, euh, c'est la manière qu'on va continuer euh, à vivre dans l'avenir et c'est la raison pour laquelle beaucoup euh, veulent avoir un salaire de base universel et euh, c'est une des, des un des supports qui va faire en sorte que euh, les personnes dans l'avenir, beaucoup de personnes ne travailleront pas nécessairement ou vont en, en, en tout cas en bonne partie être subventionnées. Euh, J'ai lu un article cette semaine où on parlait que les artistes les artistes, euh, je ne sais pas si canadiens, québécois, euh, voulaient tout simplement bénéficier d'un salaire de base universel euh, à la base. et euh, Parce que l'on sait très très bien que les artistes ont toujours euh, eu beaucoup beaucoup de difficultés à, à arriver, parce que dans le fond c'est un, un domaine qui est euh, vraiment... Euh, social est dépendant de beaucoup de subventions. Euh, donc euh, là ce qui est c'est un salaire de base universel euh, pour justement faire leur art mais être subventionné par les gouvernements et ça euh, c'est une tendance qui va se raffermer, ça va être comme ça dans beaucoup beaucoup de, euh, de domaines Le gouvernement va suppléer au manque à gagner de beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ne seront pas nécessairement actives dans un, un vrai, tra ben, vrai travail. Oui, vrai travail là, euh, euh, qui rapporte à une entreprise, tout ça, mais ça va être subventionné euh, mm -hmm. dû au fait que l'argent va encore être injecté de manière massive dans les systèmes. Le Standard Poor's, quand, tant qu'à lui, est encore avec des nouveaux records et euh, c'est comme <rire> un jour, euh, cette folie, euh, regardez à long terme, euh, où est-ce qu'on en est, et tout ça est dû uniquement à de l'injection monétaire, où on a lâché le bazooka monétaire, et on continue à le faire, euh, le Dow Jones c'est la même chose, euh, on est dans des nouveaux records encore, euh, le Nasdaq c'est la même chose, nouveaux records. donc euh, toute cette montée frénétique, comme je vous ai parlé souvent, est très très au niveau du Nasdaq, en tout cas ben, au niveau de beaucoup beaucoup d'autres euh, indices, euh, on est près des folies euh, de ce qu'on a connu dans les années 2000. Donc, euh, ce qui me fait penser qu'on... Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait pousser le marché euh, dans ces, euh, ces sommets-là. Euh, je pense que dans le fond... Euh, euh, ce que Biden a dit, euh, il continue à le dire, c'est nos limites, donc euh, le marché pourrait continuer à, à, à monter, progresser, progresser, mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, la progression va se, va se corriger, mais là, on est vraiment en frénésie, les achats sur marge sont, euh, sont dans le fond, tout est dans le fond, fait que on attend, on attend ce qui va arriver, mais euh, au niveau... Euh, du marché lui-même, euh, c'est quand même, euh, plus qu'on est haut, euh, plus qu'on tombe, euh, on tombe de haut. Là. Donc, euh, moi, je serais très, très prudent pour les marchés. Ça fait longtemps qu'on le dit, il faut être prudent, mais ça continue à monter. Et euh, la Fed va continuer, veut continuer ce scénario très, très longtemps. Et si on compare, euh, par exemple, l'or... Euh, euh, lorsque le, le, le, le, à partir de 2000, le, le phénomène que je vous, je vous ai parlé au niveau de l'emploi, au niveau de, de, de toutes les phénomènes qu'on a connus depuis euh, l'an 2000, dans le fond sont uniquement dus à de l'injection monétaire. Et à partir de 2000, si on regarde le tableau sur le long terme au niveau de l'or, qui est la valeur refuge par excellence, à partir de 2000, euh, justement parce qu'on a injecté de la monnaie euh, en, en abondance dans les systèmes, on va aller comme ça. Ben, ce qui est arrivé, c'est que on a eu la valeur refuge qui a pris euh, vraiment euh, euh, sa place euh, de 2000 jusqu'à 2011. On a eu notre longue correction et non on est rendu là. On a eu une très, très forte montée depuis 2019, juin 2019, mais là, on est en consolidation, donc pour moi... Je vois pas beaucoup d'autres alternatives que l'or va continuer à prendre la place au fur et à mesure que les injections monétaires vont se poursuivre dans le, le système, les systèmes, autant américains que canadiens. Donc, euh, on va se revoir cette semaine pour de nouvelles vidéos, surtout parler du, euh, de, du salaire de base universel. On va avoir un discours là-dessus. On, on va regarder ça et on en tirera des conclusions. Merci.